Vidéo d'argumentaire personnel, introduction Un argumentaire personnel, ou argumentaire d'ascenseur, est un aperçu rapide de vos antécédents et de votre expérience destinée à vous présenter de manière convaincante à des relations professionnelles ou d'affaires. L'idée d'une telle approche, c'est de vous imaginer un bref tour d'ascenseur, au cours duquel vous devez étaler rapidement et efficacement vos connaissances et vos titres de compétences à des inconnus. Un argumentaire personnel peut représenter la cerise sur le gâteau qui vous aidera à sortir du lot alors que vous commencez à établir votre réseau et à chercher un emploi dans le domaine de votre choix. Idéalement, l'argumentaire devrait être court et aller droit au but, soit de 30 à 60 secondes. Juste assez de temps pour vous présenter, parler de votre expérience, mentionner votre argument de clé de vente, ou ACV, et finir avec un appel à l'action convaincant. Il y a deux écoles de pensée quant à la meilleure façon de partager votre argumentaire personnel, la présentation et la publication. Dans les deux cas, l'objectif est le même, présenter à des contacts potentiels des renseignements essentiels à votre sujet avant une rencontre officielle, qu'il s'agisse de votre page de portfolio, de votre profil LinkedIn ou même de fixer une rencontre ou une entrevue. La présentation de votre argumentaire suppose que vous le partagez en temps réel, en personne, dans des clavardages, lors de cocktails ou d'événements de réseautage. En pareil cas, votre argumentaire démontre votre confiance, votre sociabilité et vos compétences de présentation et d'art oratoire. Peu importe la façon dont vous livrerez votre argumentaire, l'objectif est de susciter l'intérêt à votre égard, de donner un bref aperçu de ce que vous avez à offrir et de laisser la personne décider si elle est intéressée à en savoir davantage à votre sujet. La publication de votre argumentaire se fait principalement en ligne par l'entremise de médias sociaux, de sites web et de pages de portfolio. Tout au long de la présente série de vidéos, nous vous montrerons comment créer une vidéo d'argumentaire. La publication de cette dernière en facilitera la circulation de manière plus naturelle. C'est une excellente façon d'interagir avec les personnes qui nous recherchent et de leur fournir un aperçu de ce que nous sommes et ce que nous faisons. Les personnes intéressées peuvent ainsi explorer davantage par eux-mêmes et avoir ainsi une meilleure idée de ce que nous sommes. Pour toute personne visant à créer sa propre image de marque, une vidéo d'argumentaire constitue l'une des façons les plus persuasives de se mettre en marché devant un auditoire. Elle vous permet de vous présenter face aux employeurs éventuels, et ce, même avant de passer une entrevue. Le fait d'en inclure une dans votre portfolio web peut donc être très utile lorsque vous commencez à établir votre réseau professionnel et que vous recherchez du travail dans le domaine qui vous intéresse. Lorsque vous préparez votre argumentaire, le plus important c'est de trouver vos meilleurs atouts et de les présenter en toute confiance à une autre personne. Présenter son argumentaire n'est pas une mince affaire. Il faut être confiant, il faut pratiquer il faut préparer un scénario au préalable afin de pouvoir faire bonne impression sur les personnes qui le consulteront. Dans cette série de vidéos, nous expliquerons le processus de création d'une vidéo d'argumentaire personnel en présentant les diverses étapes nécessaires pour en arriver au meilleur argumentaire possible.